Je vous prie de m'excuser, j'étais captivé par euh, le, la, la séance plénière qui est à court sur les matières premières. C'est un sujet important, je salue, euh, et, et ça n'en finissait pas, j'ai dû me lever pour venir parce que la matière m'intéressait, je suivais, je voulais même intervenir, mais quand j'ai regardé l'heure, euh, j'ai vu que... Moi, président ici, je ne veux pas retarder le démarrage de nos travaux ici. Et je me permets de saluer... Non, elle était très bien, mais je suis... Non, c'est pour ne pas retarder l'atelier, parce qu'en euh, principe, il devait terminer à 17 heures, et pour que nous, puissions commencer, mais il n'en finissait pas. Et tout le parlait. Alors, je salue, je salue toutes celles et tous ceux que je n'ai pas pu avoir le, le plaisir de rencontrer avant... Le, cet instant et je voudrais vous dire pour intro, en guise d'introduction un euh, mot mais auparavant je souhaiterais vérifier si tous les panélistes programmés euh, sont là euh, Antil, monsieur Alain Antil est là euh, Nardos Bekele Thomas je ne l'ai pas vu encore madame euh, Rekulé n'est pas là. Quelqu'un l'a-t-elle aperçu, Est-ce qu'elle est arrivée Non, mais je vais arriver à Mme Juliette. Je, elle, je l'ai déjà vue. <rire> mais Mme Nado je n'ai pas vu M. Étudiant Gadio est là. Euh, Mme Elisabeth Gougou est là. Euh, Mme Minata Touré aussi est là. Mais est-ce qu'elle est, qu est présente dans la salle Je ne l'ai pas encore vue. Ah oui, ah, elle est à ma droite. Qui, qui va être le rapporteur Antine, je vais envoyer la cour. Madame Mirata Touré est là, Madame Juliette Toaquis est là, et euh, Lionel Zinsou également est là. Voilà les panélistes programmés. Après les interventions de, ces progr... de, de, de ceux qui sont programmés, la parole va rouler sur toutes celles et tous ceux qui voudraient intervenir. Alors, ce point étant fait, je voudrais dire un mot, ensuite je passerai la parole à, à l'orateur qui introduit. Monsieur Alain Antil va faire l'introduction de fond, mais moi je voudrais vous dire ceci. Depuis la proclamation des indépendances en Afrique, les gouvernements successifs ont eu deux charges. Construire l'État qui n'existait pas parce que les territoires érigés en sous-bassement des États étaient hérités de la conférence de Berlin. Donc il, faut, il fallait construire un État-nation et ensuite construire euh, la base socio-économique des de sociétés nouvelles. Est-ce que 60 ans après, plus de 100 ans après, ce que c'est fait non. Quels sont les problèmes qui sont posés Aucun domaine n'est exclu de nos entretiens. Chacun vient avec sa préoccupation et nous allons essayer de les dégager la problématique dans le constat et la problématique dans la perspective. Mais j'attire votre attention sur un constat qui est fait aujourd'hui. La proportion de jeunes dans tous nos pays a augmenté de manière terrible. Et je lisais récemment euh, sous la plume d'un auteur que il y a une masse de jeunes qui est là, et ça, ça bouillonne un peu. Et euh, l'auteur la, a conclu, il s'agit d'un volcan qui attend le moment de l'éruption. On en a eu des signes ces dernières années et je crois que dans cette perspective, nous pourrons essayer de faire la synthèse de toutes les questions qui vont être évoquées.